Est-ce que vous devez toujours négocier ou non lors de l'achat d'un appartement Je vous donne mes conseils pour vous faire gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros en quelques minutes. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier pour vous faire réaliser des opérations très rentables. On me pose souvent cette question, est-ce que je dois ou pas négocier un appartement, un studio en T2 lors de l'achat d'un immeuble ou est-ce que je dois acheter au prix Je vous raconterai d'ailleurs à la fin de cette vidéo une anecdote personnelle sur ma dernière acquisition qui est de cette semaine puisque j'ai fait une offre hier sur un ensemble immobilier et je vous donnerai la raison pour laquelle je n'ai pas du tout négocié. Je pense que c'est important de différencier deux cas d'opération et deux cas de figure. Soit votre appartement, votre bien ou votre immeuble bah, est décoté sur le marché, mais à vos yeux ou pour faire une bonne affaire, pas suffisamment. Et ça va donc être intéressant de mener une négociation sur ce bien de façon à baisser le prix pour faire la meilleure opportunité. Et c'est un des cas de figure qu'on déploie chez Investissement Locatif où le bien est décoté, mais à nos yeux, pas suffisamment pour obtenir une excellente rentabilité. Et donc, on va être agressif sur ce bien, agressif sur la négociation, de manière à être euh, presque jusqu'au point de rupture, hein, c'est-à-dire le meilleur achat, puisque si on était en dessous, globalement, on nous aurait dit non. Et c'est là où vous savez où vous êtes au maximum euh, d'une négociation. Le deuxième cas de figure euh, qu'il faut prendre en compte, et il est important, c'est le bien est directement décoté sur le marché. C'est une excellente opportunité. Bah, Est-ce à vos yeux, ça vaut le coup d'aller négocier 1, 2, 3, 4, 5, 10 000 euros La réponse, elle est non à ce moment-là précis. C'est une course de vitesse. Vous avez peut-être 10 ou 15 personnes qui sont OK pour l'acheter, pour signer là tout de suite à ce prix-là. Est-ce que vous êtes en mesure de penser qu'il faut négocier à ce moment-là, c'est sûr que non, de toute manière, sinon vous perdrez l'affaire et vous perdrez l'opportunité puisqu'il y a 10 personnes qui le veulent. Donc dans ce cas-là, c'est course de vitesse et au contraire, vous devez mettre toutes les chances de votre côté. Vous devez montrer à la personne qui le commercialise, le propriétaire, le notaire, l'avocat, l'agent immobilier, que vous êtes la personne la plus solvable que vous êtes la personne la plus sérieuse, que vous allez être au bout et que vous êtes capable de prendre une décision extrêmement rapidement et de faire une offre tout de suite. Et là, ça va vous mettre dans les meilleures conditions pour obtenir ce bien immobilier. C'est ce qu'on fait hein, tous les jours euh, chez investissementlocatif.com puisque c'est une part également euh, des biens qu'on achète qui arrivent déjà des côtés où notre métier c'est de mettre nos clients dans les meilleures dispositions possibles pour prendre leurs décisions. Je dis souvent dans le oui comme dans le non, s'il souhaite ou pas acquérir ce bien immobilier mais en ayant tous les éléments pour prendre euh, une décision euh, rapidement en tout état de cause avec l'ensemble euh, des éléments. Donc il faut vraiment différencier ces deux cas de figure. Le bien est décoté mais pas suffisamment à mes yeux et je peux mener une négociation agressive pour être sur une excellente opportunité ou le bien est directement décoté, c'est une course de vitesse c'est notre métier, on doit être premier pour vous le proposer que vous puissiez être dans les meilleures dispositions pour l'acheter ou si vous cherchez euh, un bien immobilier par vous-même, bah, sachez que ces deux situations là sont euh, présentes sur le marché et vous permettent de prendre la bonne décision euh, et de saisir cette excellente opportunité. Et je voulais vous raconter une anecdote personnelle puisque j'ai fait cette semaine une offre euh, sur un immeuble dans le sud de la région euh, parisienne. Euh, C'était tout simplement une course de vitesse euh, c'était une superbe opportunité euh, qu'on avait trouvée. Euh, j'avais la, la capacité euh, de solvabilité euh, pour rentrer sur une opération en immeuble donc depuis quelques semaines euh, je cherchais et ça m'a permis de savoir que au prix au mètre carré c'était une très bonne opportunité qui avait un excellent potentiel euh, ça va être euh, plusieurs locaux commerciaux et plusieurs logements c'est une opération environ un million d'euros et quand l'opération sait qu'elle est des côtés et bah, le but du jeu ça a été que je prouve que j'étais le meilleur candidat pour acheter cet ensemble immobilier, euh, que c'était important parce que c'était un projet euh, que j'avais en tant qu'investisseur d'investir massivement dans cette ville, que je savais pertinemment où j'allais, euh, que je ne ferais pas demi-tour, que mon financement était vérifié et donc ça permet de sécuriser au maximum euh, la personne qui a le pouvoir de décision, qui a le pouvoir de pousser votre offre au maximum de manière à obtenir une réponse positive. Donc c'est important parce que bon nombre d'investisseurs débutants font cette erreur. Euh, Quelquefois peuvent trouver une excellente opportunité et rentrent à ce moment-là dans un processus de négociation mais comme il y a déjà 10 personnes qui sont prêtes à l'acheter, ils perdent ce bien et ils finissent par petit à petit se décourager parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à le saisir. Je suis persuadé que ce petit conseil sur la négociation pourra vous faire gagner beaucoup d'argent demain quand vous serez en face fait d'une bonne opportunité. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.